Tout au long de l'histoire, les livres ont stocké nos histoires, les rêves, l'imagination et les idées des plus grands esprits, les visionnaires les plus audacieux. Certains d'entre eux connaissaient un grand secret et les indices sont cachés parmi des milliers de pages. Une carte d'un endroit impossible indique le chemin vers un grand trésor. Le monde est sur le point de s'éveiller à une grande vision quelque chose de jamais vu auparavant qui changera la façon dont vous percevez le monde. nous découvrons un chemin non parcouru, où personne n'est allé avant de conquérir un nouveau monde. Préparez-vous pour cette expérience. Vos yeux n'ont jamais rien vu de tel. Votre réalité est sur le point de changer. Lumière, vision, émotion... un événement unique dans l'histoire, il y a une clé qui ouvre la porte d'un tout nouvel univers.